Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment échanger euh, un fichier entre une machine euh, physique euh, Windows, donc entre l'hôte VirtualBox et euh, une machine invitée euh, Debian, machine virtuelle. Donc on va éditer un fichier euh, texte sur, euh, sur Windows, on va le transférer donc, euh, vers la Debian, on va, on va regarder que dans la Debian on a bien reçu ce fichier, on pourra le modifier par exemple, une fois qu'on aura fait ça, on va renvoyer euh, ce fichier-là euh, vers, euh, vers notre autre Windows. Pour faire ça, on va utiliser le gestionnaire de fichiers euh, de euh, VirtualBox. Allez, alors on regarde la situation initiale. Donc, on va prendre un, un fichier qui s'appelle hello.txt, qui est dans le dossier C anti slash démo euh, de notre euh, de notre autre Windows. Donc, avec un éditeur de texte, par exemple, ben là, on peut voir que notre fichier il contient le texte hello world et donc il est dans cdemo on va ouvrir une invite de commande voilà et on va regarder le contenu de ce fichier donc par exemple avec type c2.anti slash demo anti slash hello voilà donc il contient hello world alors donc nous notre fichier on va l'envoyer vers une machine Debian donc cette machine là elle est en fonction et on va se connecter à cette machine. Alors Pour se connecter à cette machine, euh, on va utiliser un login qui s'appelle Bobby. Le mot de passe, dans mon exemple, c'est Debian. Et là, donc je suis connecté à, à ma Debian. Si je fais la commande PWD, ça me permet de savoir euh, où je suis. Quand je viens de me connecter, donc je suis dans le dossier qui s'appelle home-bobby. Donc C'est le dossier euh, par défaut. Euh, donc de l'utilisateur, c'est son home directory. Je fais un ls-l pour voir le contenu de ce dossier, et actuellement, donc, total 0, il n'y a aucun fichier euh, dans ce dossier. Alors pour faire mon, mon transfert, je vais aller dans le menu machine, je vais choisir gestionnaire de fichiers. Ça va m'ouvrir le gestionnaire de fichiers euh, VirtualBox. Donc là, ici c'est la partie haute, et la partie euh, invité, pour l'instant je ne vois rien du tout, il faut que j'ouvre euh, une session. Alors, les sessions, on les, on les ouvre en cliquant sur ce bouton-là. Ça permet ici de préciser un nom d'utilisateur. Donc là, je vais me connecter avec le même nom d'utilisateur et le mot de passe qui est Debian dans mon cas. Donc là, si je clique sur « Afficher », on voit que c'est bien Debian. Et je fais « Créer une session ». Quand je fais ça, donc je me retrouve avec le, avoir la hiérarchie de dossiers de, de, de ma de machine virtuelle. Donc là je vais dans le dossier home, slash home, et donc j'ai Bobby, je vais dans le dossier Bobby, et donc ce dossier il est vide. Alors moi je veux transférer mon fichier qui est sur mon hôte, donc il est dans C, il est dans un dossier qui s'appelle Démo, et il s'appelle Hello. Donc je sélectionne ce dossier, et je vais dire que je le transfère vers euh, ma machine virtuelle je fais mon transfert, donc là il me dit que le fichier hello.txt il est euh, sur ma machine virtuelle dans le, home, dans le, home, dans le dossier home Bobby et euh, donc les permissions c'est rw donc read write, donc Bobby, les propriétaires il peut lire et écrire, donc on va vérifier ça je retourne euh, donc euh, avec euh, ma machine Debian, je refais un ls l donc euh, et là, je constate qu'il y a un fichier qui euh, donc, est bien mon fichier Hello. Si je fais un cat de ce fichier, Hello.txt, ça me permet de euh, voir le contenu de ce fichier. Donc là, j'ai bien Hello world. Donc là, je suis content. J'ai réussi à transférer, transférer mon fichier de mon hôte vers euh, ma machine euh, Debian. Je vais faire une modification. Par exemple, euh, je vais euh, euh, afficher, ajouter le texte OK dans le texte hello, dans le fichier hello, excusez-moi. Donc là, voilà. Si je refais un cat de hello maintenant, j'ai hello word et j'ai le texte ok qui est affiché ici. Alors, je vais refaire. Alors, je vais pas mettre mon n. Je vais mettre un, un retour à la ligne. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ok, ok et je vais à la ligne. Donc j'ai sur ma Debian euh, mon fichier hello word qui est modifié. Donc, je vais à nouveau réduire ma Debian. Donc, dans mon hôte, bah, si je regarde le contenu de mon fichier, il n'a pas bougé hein, parce que on a deux fichiers différents. Un qui est sur, euh, comment dire, un qui est sur la machine euh, Windows et l'autre qui est ici, donc dans ma machine virtuelle que je viens de modifier. Donc maintenant, je vais faire le transfert dans l'autre sens. Je vais reprendre mon euh, gestionnaire euh, de, de fichiers. Alors, je le retrouve ici. Voilà, donc, mon gestionnaire de fichiers. Donc, je vais dire Maintenant, alors là je peux faire un petit actualiser, parce que, euh, un refresh content, parce que c'est voilà, la taille maintenant c'est 23 octets. Je le sélectionne, donc dans ma partie euh, Debian, et je vais l'envoyer vers euh, mon, euh, mon hôte. Donc là, le transfert a eu lieu. Je vais arrêter de me servir de gestionnaire de session, donc je vais fermer ma session et je vais fermer ce gestionnaire. Et maintenant, je reviens à nouveau dans mon hôte et si je fais un type, je vois que mon fichier a été modifié. Donc j'ai bien réussi à récupérer euh, mon fichier euh, dans, euh, dans mon hôte. Donc on a réussi à échanger ce fichier. Dans un premier temps, envoyer ce fichier sur la Debian et ensuite euh, récupérer ce fichier euh, dans la machine hôte. Donc on peut échanger des fichiers avec le gestionnaire de, de, de fichiers. Donc euh, bah voilà, notre mission elle est réussie, on est très content. Donc euh, bah sur ce, euh, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.